Bonjour, donc je suis Olivier Carbeau, j'ai 30 ans et je suis vidéo marketing stratégiste chez Tubridge. J'ai fait mes trois premières années de licence à l'ISCPA en communication et ensuite j'ai continué en master, une spécialisation digitale. Je suis sorti de la promo de Paris en 2014. À la sortie de l'école, j'ai pu travailler en freelance pendant un an. Au bout d'un an, j'ai été appelé par Google. Quand Google appelle, on a du mal à refuser. Je travaillais sur YouTube et j'étais en lien avec les grosses agences, publicités, médias. Et moi, je devais en fait, en plus les conseiller, quelle forme à prendre, pourquoi, comment. Le poste de vidéo marketing stratégie, c'est ce qu'on appelle un nouveau métier. Si je devais le résumer, j'aide les marques à considérer le levier vidéo comme étant un levier business, donc pour faire des ventes, comme un levier branding, à savoir développer sa notoriété. Si je devais encore plus le simplifier. En gros, quand vous voyez une publicité juste avant un contenu sur YouTube, c'est moi. Bon, pas tout le temps. L'avenir du métier, euh, il dépend de l'usage. C'est vrai que sur Internet, l'usage, on tend de plus en plus à utiliser de la vidéo. Je pense que d'autres métiers vont se développer, d'autres nouveaux métiers vont se développer, c'est ce qui va être intéressant. Ce qui compte finalement, c'est pas tant d'être formé sur un métier précisément, c'est d'acquérir des compétences qui vont vous permettre en fait de switcher sur des différents petits métiers qui sont très très liés. L'ISCPA, c'est une école très familiale. Je suis encore en contact en fait avec euh, des personnes avec qui j'étais en première, deuxième, troisième année. La vie associative est hyper riche et finalement, dès qu'on a envie de faire quelque chose, on peut le faire. Et ça, c'est quelque chose d'hyper galvanisant parce que c'est quelque chose aussi qu'on garde même après l'école. Faut aimer Internet, faut être curieux, faut aimer creuser, faut être un peu geek. Et le dernier point, levez-vous chaque matin en vous disant ce que je fais, j'aime bien et ça va le faire. Et ça va le faire.